Bonjour, je m'appelle David Bocard, j'ai 39 ans, je travaille au Transport Public Genevois, je suis Business analyste. Euh, je suis très content, très content pour mon entreprise, parce que ça appuie et ça met en avant la démarche qu'on a initiée en 2017, c'est-à-dire l'implémentation de la fonction Business analyse au sein de l'entreprise. Donc Je suis content et fier de représenter cette démarche, puisque en tant qu'acteur de ce changement au sein de l'entreprise. Ça permettra de, de mettre en avant nos travaux. Aujourd'hui on est à deux ans, donc on reste encore dans une forme un petit peu de recherche et développement dans l'implémentation, l'organisation, où est-ce qu'on met la business analysis, quand est-ce qu'on la déclenche, au sens des projets, au sens de l'entreprise. Euh, tous les domaines d'activité n'ont pas des business analystes donc on fait en fonction. L'idée c'est de déployer, de, de démontrer l'intérêt et, et la valeur ajoutée qu'ont qu les, les, les business analystes dans les projets. Et euh, donc, on, on a fondé un comité de business analystes et on promouvoit à l'interne, on essaye de coordonner, de mettre en avant tout ce qu'on peut emmener. Aujourd'hui, on a des retours très positifs. Les domaines d'activité qui n'ont pas implémenté les business analysts font, sollicitent assez régulièrement les domaines qui en ont. On voit qu'il y a un grand intérêt. On, on sent qu'il y a plus d'assurance dans le choix des projets. Donc, je pense qu'elle a un bon avenir, qu'on va continuer dans cette voie et continuer à, à déployer et à mettre en avant cette fonction, particulièrement dans le cadre des projets. Merci beaucoup. Merci.